T'as mangé quoi ce matin Fromage blanc, Fromage. avec des fruits. Pizza ou quinoa Pizza. <rire> ça c'est bon ça. Après une compétition tu te lâches un peu, t'as genre un, un, un truc que tu bouffes toujours Après un burger de temps en temps, ça je dis pas non. Pour toi le snack idéal, petit grignotage, c'est quoi Ouais, ou des dinosaures. <rire> ah, petit, petit, les petits biscuits là Est-ce que t'as un conseil alimentaire pour les sportifs amateurs euh, je dirais manger frais, varié, coloré. Aujourd'hui, ce sera frais, varié et coloré. Une recette toute simple à réaliser. C'est une salade de, de fusilli Et on va réaliser toute la recette pendant que les pâtes cuisent. Donc ça prend 10 minutes au total. C'est parti. Alors ici, j'ai des escalopes de poulet. Donc voilà, ça c'est déjà mariné. Et on va cuire ça un peu à l'huile d'olive. Je t'invite à couper un pamplemousse à vif. À vif, ça veut dire quoi Ça veut dire retirer les, les suprêmes de pamplemousse. Donc, on coupe la tête, le dessous, et puis, on va venir éplucher tout autour pour révéler, tu vois, le la chair, en fait. Voilà. Et en laissant reposer la viande, c'est là qu'elle va vraiment s'attendrir. C'est comme toi, après un sprint, t'es tout crispé, t'es tout comme ça. Tu vas être détendu et tu seras comme cette petite joaille bien juteuse. Donc la mayonnaise classique, c'est un œuf, une cuillère à soupe de moutarde, le jus d'un demi-citron assaisonné avec un petit peu de sel et de poivre. Et la particularité de la salade César, c'est pecorino romano, je ne sais pas si tu connais. Je vais mettre deux anchois avec les capres. puis tu mets le mixeur dedans, et puis l'huile, parce que le, la mayonnaise c'est une émulsion, donc ce qui va se passer c'est que l'œuf va lier l'huile. combien de temps 200 mètres 10 secondes, enfin 10... Euh... 10 secondes eh ben, je vais être plus rapide que toi, t'es prêt 3, <rire> 2, 1... Ah, juste en dessous Juste en dessous <rire> euh, Kevin, les pâtes, donc elles sont égouttées, elles sont al dente. Tu peux y ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise et puis faire ouais, la salade de pâtes euh, classique. Et moi je vais ciseler encore un peu d'herbe, tomates cerises, cressons, je t'envoie encore un peu de jeunes oignons, bam. Et puis tu peux parsemer un mélange de graines, il y a des graines de potiron, des graines de tournesol. Bon, bah, bon, bon appétit. Bon appétit. Kevin, salade de champion.